Comment gérer son linge dans sa location en courte durée C'est le sujet de cette vidéo et on va voir justement eh bien, comment gérer ça euh, directement après le générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, une chaîne YouTube qui est suivie par des milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs qui ont déjà rejoint donc cette chaîne YouTube. Tout simplement, tu vas t'abonner, tu vas cliquer sur le petit bouton et tu vas activer la petite clochette également. Et comme ça, tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, donc tout ce qui est investissement locatif, sous-location professionnelle immobilière, tout ce qui est conciergerie d'appartements, conciergerie Airbnb. Et d'ailleurs, avant de commencer, eh bien, je vais t'inviter à mon prochain webinaire qu'on aura lieu dans les prochains jours pour justement eh bien, te répondre à toutes tes questions. Si toi aussi, tu souhaites te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, c'est possible. Ça s'appelle la sous-location professionnelle immobilière. C'est ce que je fais au quotidien. J'en parle énormément sur cette chaîne YouTube, mais je vais en parler de manière beaucoup plus détaillée et approfondie dans quelques jours. C'est pour ça que tu vas découvrir dans la partie description un petit lien, tu déroules, tu t'inscris et comme ça on sera en live ensemble. Donc aujourd'hui, eh bien, le sujet de cette vidéo, c'est comment gérer le linge. Alors tout simplement, je réponds à des messages que je reçois, que je reçois régulièrement sur Instagram ou autre euh, par rapport à ça, sur comment Sébastien, tu gères le linge dans tes appartements. Alors, il n'y a pas une méthode, euh, comment dirais-je, il n'y a pas une méthode absolue, il n'y a pas une règle absolue il y a plusieurs façons de faire. Alors déjà, euh, on peut aussi reprendre eh bien, des, des, une vidéo que j'avais tournée à une époque sur est-ce que je dois fournir le linge en mon appartement. Donc je réitère, pour moi on doit fournir le linge en son appartement. Certains ne le fournissent pas encore et proposent des prestations en disant dans les messages que voilà le linge ne sera pas fourni et que derrière c'est une prestation qui est payante et qu'il donc faut rajouter X euros pour eh bien, avoir du linge. Moi je considère qu'on doit absolument fournir le linge parce que ça fait partie vraiment des standards, en plus vu comment ça se maintenant ça se professionnalise cette activité de location courte durée à mon sens c'est totalement hors sujet alors après je peux comprendre parce que j'avais une fois une personne qui m'avait expliqué que ça se passait très très bien euh, alors elle a fonctionné plutôt sous au format du gîte alors peut-être qu'on est encore sur l'ancien format et peut-être que les gens euh, euh, les personnes euh n'était pas dans l'esprit Airbnb, pourtant elle louait bien sur Airbnb, donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre ça. J'ai aussi un, un ami qui m'expliquait une fois qu'il avait loué un appartement, qui est il, il, il arrivé en pleine nuit, il arrivait très tard et en fait il s'est qu'il n'y avait pas de drap. Euh, L'expérience client est juste catastrophique, ce qu'il n'avait pas lu effectivement c'était écrit, mais il avait tellement l'habitude des appartements et puis c'est surtout qu'il faut bien comprendre c'est que les gens ils vraiment penser ça, les gens pour eux, c'est on réserve donc sur Airbnb, c'est comme si on réservait sur Booking, c'est comme si on réservait un hôtel. C'est étant la même chose, tu vas pas te retrouver dans un hôtel sans linge de lit. Euh, alors certains vont dire, ben oui, mais justement, c'est un Airbnb, c'est différent. Non, aujourd'hui, on est vraiment dans le même type de. On propose la même qualité, la même, les mêmes prestations on est sur la même sur la même ligne en fait c'est exactement la même chose donc il euh, n'y a pas à se poser de questions c'est on fournit le linge alors je sais que le linge c'est la partie la plus complexe la plus difficile euh, honnêtement dans nos, la gestion de nos loquettes côte durée moi qui aujourd'hui est euh, je crois pratiquement on a 40, 40, 45 appartements euh, en, en gestion en location courte durée, euh, c'est vrai que c'est la partie la plus difficile alors en fonction de du nombre d'appartements, moi j'ai adopté des stratégies qui sont différentes. Alors j'ai aussi changé beaucoup. Euh, C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques années, j'ai complètement rechangé. Mais généralement, moi ce que je fais, c'est que les appartements qui sont euh, plutôt éloignés de, de là où... Euh, alors c'est assez compliqué de répondre à cette question-là parce qu'en fait, je j'ai pas une règle absolue. Euh, mais je vais plutôt raconter mon expérience. Comme ça ça va être plus simple et comme ça ça vous permettra de bien vous projeter par rapport à ça. Quand j'ai démarré, donc euh, j'ai démarré à l'étranger, vous le savez, si vous suivez ma chaîne, je l'avais fait, donc j'avais démarré en Asie cette activité-là, et du coup j'avais tout de suite internalisé la gestion du linge. Pourquoi Parce que j'avais pour projet d'aller chercher 30, 40, 50, euh, mon objectif c'est d'aller chercher 100 appartements. Et donc bien évidemment je l'ai internalisé, parce que pour moi ça me paraissait, ça, je faisais des économies et je pouvais dimensionner ça au fur et à mesure du nombre d'appartements puis j'avais une forme de maîtrise de cette gestion là ce qui pour moi est une... parce qu'en fait dans le linge, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il euh, y a le linge mais la partie qui est complexe c'est le transport du linge c'est vraiment ça le souci c'est euh, oui gérer le linge mais c'est le transport du linge donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai internalisé, donc on a acheté des machines à laver, des sèches-linges, etc., etc., on avait une personne qui, qui faisait donc le repassage et tout ça, on l'a internalisé et ça se passait très très bien. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que quand donc, je l'ai fait en France, euh, donc sur ma ville, euh, bah en fait, j'étais sur ma ville, donc c'est vrai que... On a démarré avec un appartement et puis deux et puis trois puis aujourd'hui on a plusieurs dizaines et ce qui s'est passé c'est que tout de suite on a de nouveau on a réinternalisé encore une fois la gestion du linge parce qu'encore une fois j'ai pour objectif de développer l'activité sur ma ville et du coup en prestation notamment de conciergerie donc sous-location conciergerie investissement locatif et donc, j'ai internalisé la, donc la, la, la gestion du linge. Donc, encore une fois, achat de machine, etc. Euh, Sèche-linge, euh, euh, local commercial, enfin euh, tout quoi. Euh, donc, ça, ça marchait très bien. Et en fait, on a pris la décision en, en 2021, on a pris la décision de l'externaliser. Alors, tu vas me dire, oula, gros renversement, oui. Euh, parce qu'en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que. Euh, bah déjà, ça nécessitait des machines. Euh, donc, plus on avait d'appartements, plus il fallait donc de machines. Premièrement, donc de l'investissement. Deuxièmement, ça voulait dire aussi avoir un local commercial dimensionné par rapport à ça, sachant que nous, notre stratégie, ça a toujours été d'aller chercher le centre-ville et de mettre un local commercial dans le centre-ville pour justement ne pas être très loin des appartements. Et pourquoi Parce que c'était la gestion du linge qui était compliquée pour nous. Donc, euh, on s'est dit euh, comme ça, ça permet d'être central et d'aller dispatcher le linge rapidement et de manière assez efficace. Et ça marche plutôt bien. Euh, mais on a quand même décidé de l'externaliser. Pourquoi Parce que du coup, le local commercial qu'on a aujourd'hui, il, il est trop petit, euh, très clairement. Est, il n'est pas dimensionné pour, mais bon, c'est aussi pour des questions d'économie et pour des questions de, de rentabilité du business. Et donc, du coup, on a décidé de l'externaliser. Donc, on est passé chez Alice. Euh, Ou du coup, on a quelque part un coût fixe. Alors, il n'est pas vraiment fixe parce que plus tu prends l'appartement, plus le coût il augmente, bien évidemment. Mais ça reste quand même globalement fixe. Euh, on peut se dire qu'on a des variations en fonction de l'appartement, de 20 à 30 Mais ça va être beaucoup lié au nombre d'appartements. Plus tu rends d'appartement, plus ça évolue. Mais c'est un peu logique. Tu vas me dire, ça serait pareil aussi si on, a, si on faisait dans le, dans, dans, par nous-mêmes. Mais non, parce que les problématiques qu'on a quand on le fait par nous-mêmes, quand tu commences à avoir pas mal d'appartements, c'est qu'il faut du personnel de plus en plus de personnes. Et moi, je me dis, je préfère me, me, me, me consacrer, je préfère vraiment jouer la qualité sur la gestion du ménage, c'est-à-dire vraiment dans l'appartement, la gestion du ménage et avoir donc du personnel, bah, pour le coup, internalisé puisque euh, c'est des ressources humaines qu'on a en interne et si tu externalises, de toute façon, financièrement, ça passe pas parce que très clairement, par, enfin, nous, on a fait nos, nos comparatifs et très clairement, c'est beaucoup plus rentable d'embaucher de, ces personnes en interne, les former et faire en sorte qu'elles gèrent les appartements, en plus ou d'un moment les connaissent bien. Donc c'est plutôt, euh, plutôt appréciable. Le linge, je trouve qu'il n'y a aucune valeur ajoutée. Parce que le linge, c'est en gros, on prend le linge, on le met dans la machine, euh, ensuite il est séché et ensuite il est repassé. J'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin de compétences particulières pour faire ça. Donc on s'est dit, on va, on va plutôt les synalyser, parce qu'encore une fois, ça voulait dire que ça complexifiait encore la gestion du personnel, parce qu'il fallait donc des personnes sur place, il fallait... Euh, voilà, et puis tu, tu voyais aussi notre problème de, de, de, comment de dimensionnement euh, donc de, notre, de notre local commercial, euh, donc du, la gestion du personnel, qui allait devenir de plus en plus complexe. Et euh, on s'est dit, waouh, là les appartements commencent à rentrer. Euh, ils commencent, pour moi, ça me paraissait plus intéressant de prendre un partenaire qui était une grosse structure et qui fait ça de, avec de nombreux hôtels. Donc, tu vois, il y a aussi ce côté euh, expérience eux ils ont que nous, on n'a pas. Euh, notamment sur le linge, euh, sur, euh, sur divers problèmes qu'on peut avoir au quotidien. Et je trouvais que du coup, le coût devenait plutôt un coût fixe plutôt qu'un coût variable. Euh, parce que bah, on voit bien par rapport à notre activité euh, tous les mois on sait à peu près ce que ça nous, combien nous revient la gestion du linge et je trouve que c'est beaucoup plus euh, lisible euh, par rapport à notre comptabilité que euh, bah, du coup embaucher des personnes euh, où là c'est pour le coup c'est une vraie charge fixe hein, embaucher quelqu'un avec tous les risques que ça peut comprendre notamment en cas de baisse d'activité etc euh, et du coup je me suis dit vaut mieux externaliser cette partie là puis c'est surtout qu'on a fait à un moment donné, on a fait le bilan et on, en fait, on s'est rendu compte que euh, bah, ça nous coûtait le même prix d'embaucher quelqu'un euh, que, euh, d'avoir des personnes qui fassent le linge que les scénysés. Et je me dis, bah en fait, je préfère les scénalisés et pas avoir à me préoccuper de ça, parce que du coup, je savais aussi que ça avait une contrainte sur la gestion des plannings, de l'emploi du temps, etc. Et du coup, maintenant, on préfère se concentrer sur avoir des fans de ménage qui vont, enfin du personnel de nettoyage, pardon, pour cet abus de langage, euh, qui vont plutôt gérer les ménages que plutôt gérer le linge. Donc ça c'est parce que c'est notre conciergerie et c'est parce que sur la ville en question on se développe énormément. Après j'ai d'autres appartements en sous-location qui sont à distance. Là, on fonctionne un peu différemment, puisque là, euh, en fait, on, euh, on a acheté donc machine à laver et sèche-linge dans l'appartement. Et là, le linge est géré sur place. Directement. Euh, parce que si je reviens à mon exemple précédent, on a toujours notre problématique de transfert de linge. Donc, il a bien fallu prendre quelqu'un qui est capable de faire les transferts des linges, donc aller ramener le linge propre, ramener le linge sale. C'est vraiment euh, quand tu as beaucoup d'appartements, ça devient vite complexe avec les, avec les histoires de clés, etc. Enfin, c'est juste, euh, c'est hyper chronophage. Donc, si t'es pas organisé ou t'as pas mis en place des choses qui font que ça, il y a avec deux trois appartements ça se fait il n'y a pas de problème mais dès que tu as 30 40 50 appartements c'est plus du tout la même et nous on est dans vraiment cette configuration -là. donc par contre dans les villes où effectivement euh, j'ai pas trop d'appartements j'ai que 4 5 appartements et eh bien là c'est différent là j'ai mis une machine à laver j'ai mis un sèche-linge et j'envoie quelqu'un qui fait tout sur place alors oui le, le linge, la gestion du linge dure beaucoup plus longtemps parce qu'en règle générale une machine à laver va prendre à peu près euh, 45 minutes et un séchage, je mettre à peu près 1h30. Donc, si tu as deux rotations, bah, tu as 3h, peut-être même 4h. Donc, plutôt que le ménage il dure 1h, 1h30, voire 2h pour les gros appartements, bah, il va plutôt durer 4h. C'est-à-dire que tu vas au moins doubler. Oui. Mais... Euh, alors oui tu vas doubler maintenant ce qu'on s'est aperçu aussi c'est qu'on a réussi à faire transférer cette charge là sur les frais de ménage parce qu'on facture relativement cher les frais de ménage je crois que même sur un studio on doit être aux alentours de je crois de 59 euros ce qui est quand même pas donné mais c'était la condition et ça n'empêche pas de prendre des réservations. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il ne faut pas mettre cher, etc. Mais tout ça, c'est, je vous le dis, c'est, enfin, ça, c'est des, c'est parce que vous avez jamais testé. Euh, moi, j'ai testé, j'ai fait pas cher, cher, et on prend des réservations tout pareil. Euh, alors peut-être pas les mêmes caractéristiques des réservations, peut-être plutôt prendre des réservations plutôt longues. Mais encore une fois, vous le savez, si vous suivez ma chaîne YouTube, je suis plutôt dans, cette, dans ce schéma-là, moi. Euh, plutôt aller chercher de la moyenne durée que trop de la courte durée. La courte durée, c'est bien, faut en faire, mais pas toute l'année, à mon sens. Il euh, y a des périodes de l'année bien spécifiques pour en faire. Et du coup, euh, ça permet de gérer ça comme ça. Alors, il reste la solution aussi où la femme de ménage, enfin le personnel nettoyage, emmène le linge chez lui. Mais ça veut dire qu'on est hyper dépendant du personnel de nettoyage. C'est-à-dire que si pour une raison X ou Y, euh, il ne peut pas venir, il a eu un accident, euh, il est en vacances, etc., ça veut dire que c'est le bazar. Alors que là, et ça m'est déjà arrivé, le personnel de nettoyage n'était pas disponible. J'ai pu au pied levé, euh, la veille pour le lendemain, j'ai pu retrouver quelqu'un qui est venu dans le... Donc j'avais tout préparé, les vidéos, les fiches, etc. Et la personne est arrivée dans le logement et a pu tout faire dans le logement. C'était euh, bah, un cas exceptionnel, et on a pu résoudre le problème-là. Parce que moi, ce que je me suis dit, c'est que vu que tout est à distance, c'est loin, je n'ai pas de city manager, j'ai personne, j'ai que du personnel de nettoyage pour gérer, il faut être capable de, de bien euh, prévoir tous les cas critiques. Un autre exemple aussi, ça n'a rien à voir par exemple avec le ménage, mais je vous donne un autre exemple, c'est que dans les, les, les check-in automatisés, on a toujours prévu une boîte à clés secours pour que si un jour il y a une défaillance sur une boîte à clé ou la boîte à clé n'est pas remise et eh bien que le personnel de nettoyage ne se retrouve pas bloqué pour faire le ménage et donc du coup on a toujours des solutions de backup en cas de souci et ça si vous je voulais j'en parle aussi j'ai déjà, déjà fait des vidéos par rapport à ça sur la gestion à distance mais si vous n'avez pas de city manager qui gère pour vous sur place il faut absolument des solutions de backup parce que sinon c'est juste Enfin, il y aura tout le temps des problèmes, en fait. Et du coup, du coup, c'est comme ça que j'arrive à gérer le linge. Donc, euh, j'ai pas une méthode particulière. Je le fais de plusieurs manières. Et sur une autre ville, la personne emmène le linge chez elle. Parce que ça fait plus d'un an qu'on travaille ensemble. Ça se passerait très bien. Et que si un jour, il y avait... Alors on a quand même prévu la solution de backup sur place, c'est-à-dire qu'on a quand même une solution euh, vraiment sur place, donc la machine à laver, le sèche-linge euh, de de grandes marques, de, de grande marque, hein, qui ont coûté assez cher, hein. c'est des investissements à, à 800-900 euros pour les deux machines, mais euh, bon, le fait est qu'on a du matériel sur place, et du coup ça nous permet d'être en totale autonomie. Hein, l'appartement pour moi je le vois comme ça il est autonome euh, il est capable de on est capable d'appeler des personnes de venir sur moi je l'ai vraiment réfléchi comme ça on est en parfaite autonomie et même à un moment donné j'ai même réfléchi même sur ma ville de me dire au final on a fait le test parce qu'à un moment donné on a tout on a tout euh, parce que j'ai vraiment tout testé hein, donc j'ai vraiment pas mal de recul par rapport à ça et à un moment donné on avait euh, mis en place les machines à laver et les sèches-linges dans chaque appartement en se disant bah, ça me permet d'être super flexible par rapport aux personnes de nettoyage. Elle vient, elle a tout sur place, tout. Le matériel, on a mis en place des, grosses, des, grandes, des grands bacs, euh, des grosses valises avec tout dedans, le, tout le nécessaire. Et on faisait un réassort euh, une fois, euh, je crois, tous les deux mois, quelque chose comme ça. Alors, ça a plutôt bien marché, mais euh, on s'est rendu compte que la solution qui était pour nous la plus... Euh, là, par rapport au volume qu'on a, c'est vraiment externaliser. Parce que dans un schéma, euh, quand, quand tu es entrepreneur, c'est à un moment donné tu vas avoir un maximum de visibilité sur ton business, sur euh, ce que tu es capable de faire, sur, euh, sur les, les différents indicateurs qui te font voir que ton activité est rentable ou pas, bah, c'est bien d'externaliser un maximum parce qu'on a plus ou moins un coût relativement fixe et euh, ça permet de euh, fixe et en même temps euh, on est enfin il n'est pas si fixe que ça parce que si on avait une baisse d'activité et qu'on serait obligé par exemple de, de perdre des appartements on pourrait très bien revenir en arrière quand tu as du personnel euh, tu le sais euh, ça veut dire des licenciements économiques etc c'est quelque chose qui est très compliqué qui coûte très cher et euh, du coup tu n'es pas du tout flexible quoi et ça peut mettre complètement en péril ton entreprise donc voilà comment on a géré le linge, alors je ne sais pas si ça a pu répondre à ta question, comment toi tu pourrais faire, mais moi à mon sens, si tu lances ta première sous-location sous ou location côte durée ou autre, il euh, n'y bah, a pas 50 000 solutions. Quoi. Au début, euh, c'est soit tu le fais chez toi, soit tu le fais sur place. Et moi, ma recommandation, c'est que surtout si l'appartement, c'est pas toi qui le gère, t'envoie quelqu'un, bah, à mon sens, fais tout sur place. Tu as une machine à laver, tu as un sèche-linge bien séparé, alors ça va te, va te prendre plus de temps, c'est-à-dire qu'au lieu de nettoyer l'appartement, si c'est un studio en trois quarts d'heure, une heure, elle va te nettoyer en trois heures. Oui, parce que ce n'est pas du tout adapté pour des studios, c'est clair. Maintenant, euh, ça te permet aussi d'être vraiment totalement euh, automatisé. Quoi. Tu vois ce que je veux dire, es l'appartement es euh, euh, est autonome. quoi. Tu dépends de rien, tout est sur place. C'est en, en, en parfaite autonomie et ça te permet de le piloter. Mais après, encore une fois, c'est à toi d'adapter tes frais de ménage par rapport à ça. Si tu es en investissement locatif, même si tu factures que 30 euros et que ça te coûte 50, tu as perdu 20 euros, à un moment donné, c'est aussi à toi d'adapter une stratégie qui fait que euh, tu prends des réservations plutôt longues Hein, comme j'ai déjà pu l'expliquer sur la chaîne YouTube, plutôt des réservations moyenne durée que trop courte durée pour que justement, eh bien même si le, le ménage est revenu à 50-60 euros et que tu n'as collecté que 30 euros, bah les 30 euros auraient été largement amortis par la réservation. Tu comprends C'est sûr que si c'est des réservations à la nuitée, euh, le modèle économique il n'est pas bon. Mais encore une fois, tout ça repose sur la stratégie du modèle économique. Et si tu l'as bien réfléchi en amont, tu l'as bien préparé, il eh n'y ben, a pas de problème en fait, c'est un faux problème ça le ménage, vraiment. Euh, beaucoup de personnes passent trop de temps là-dessus à réfléchir, il euh, n'y a pas à réfléchir. Soit tu as la stratégie où tu appliques le vrai prix que ça te coûte, soit tu as la stratégie où tu ne mets pas cher, mais tu as une stratégie plutôt réservation longue durée pour que du coup le frais de ménage soit complètement absorbé par la réservation de ton client. On a terminé, n'hésite pas à me dire tout dans la partie commentaire comment tu gères ton linge. Ou si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à les poser, je, je me ferai un vrai plaisir de pouvoir y répondre. On a terminé, euh, tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien, mais le faire c'est encore mieux. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao